Celui qui serait le plus simple et celui qui serait une victoire pour la démocratie américaine elle-même, euh, ce serait bien sûr un raz-de-marée pour Joe Biden, un raz-de-marée incontestable, aussi bien en voie, euh, donc populaire, comme on dit, euh, que au collège électoral. C'est le scénario le moins probable. Le plus probable euh, est une élection serrée. Et qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire une élection où le candidat démocrate l'emporterait au niveau du vote populaire. Et ça, je crois qu'il n'y a pas d'hésitation à avoir euh, quand on regarde les sondages actuels. Les sondages actuels montrent une avance de Biden au niveau national qui est à, à 10 points devant Trump. Et dans les États charnières, Pennsylvanie, Ohio, Wisconsin. Euh, l'avance de Biden est moindre, mais elle est quand même assez forte. Et Biden aborde l'élection euh, en meilleure position que Hillary Clinton en 2016. Hillary Clinton aussi avait de l'avance dans les sondages. Elle avait de l'avance dans les sondages, mais pas autant que Biden maintenant. Et comme vous le savez, euh, Hillary Clinton a remporté le suffrage populaire, 3 millions de voix en 2016. Je parierais volontiers que Biden remportera plus de voix qu'il avec Clinton euh, en, en 2020. Mais le problème, comme toujours aux États-Unis, pas simplement le nombre de voix, c'est la distribution des voix, la répartition des voix dans les États. Puisque c'est ça qui compte pour le collège électoral. Et au niveau du collège électoral, il est assez vraisemblable que Trump réussisse à mobiliser sa base dans des états clés. Alors, ça pose le problème de la base de Trump. Quelle est cette base de Trump Alors, on a tendance à y voir euh, quelque chose de monolithique. On parle justement au singulier « la base de Trump euh, ». Mais les choses sont un petit peu plus compliquées que ça. Moi, je verrais dans la base de Trump au moins deux éléments. Il y a d'abord euh, euh, cet électorat du Midwest, qui est un électorat déclassé, un électorat menacé, euh, d'ouvriers de petite classe moyenne, euh, qui ont en fait subi de plein fouet la libéralisation euh, commerciale. Leur entreprise a fermé, ils ont été licenciés. Pour eux, le, le rêve américain est littéralement un rêve. Hein, C'est quelque chose qu'ils ne pourront jamais atteindre. Et euh, Trump a joué euh, des peurs de cet électorat euh, avec un grand art. Euh, et il a, il a réussi à les mobiliser alors que, spontanément, le statut économique de ces électeurs aurait dû les ramener vers les démocrates. Donc il y a, il y a cet électorat déclassé. Euh, du Midwest qui est une part essentielle euh, de la base de Trump. Mais vous avez un autre élément euh, qui est celui des euh, électeurs euh, évangéliques. Les évangéliques qui sont essentiellement dans le Sud et qui sont tout à fait favorables euh, à Trump. Pas parce que Trump incarne les valeurs évangéliques. On va pas revenir là-dessus, mais Trump lui-même n'a rien d'un évangélique, dans son mode de vie, dans son comportement, dans tout. En revanche, Trump s'est engagé auprès de cet électorat euh, à, par exemple, faire des nominations dans la Cour suprême et les autres cours fédérales de juges conservateurs qui vont donc défendre les valeurs auxquelles croient les évangéliques et l'électorat évangélique est convaincu que, en fait, cette, cette politique par la Cour, ou cette politisation de la Cour, est une, était la seule façon pour eux de se faire véritablement euh, entendre, de défendre leurs valeurs. Ce ne sera pas au Congrès, ce ne sera pas au niveau de la présidence, ça sera essentiellement euh, au niveau des Cours. Donc là, il y a une espèce de, de pacte faustien, peut-être, euh, entre les évangéliques et Trump, mais quel que soit euh, qualificatif qu'on peut donner à ce pacte, c'est un pacte qui... Marche. Les électeurs s'y tiennent. Les électeurs évangéliques. Et euh, la récente controverse autour de euh, la nomination euh, urgente de, de Trump euh, pour la Cour suprême, cette juge euh, Barrett, puisque c'est un outil décisif pour mobiliser sa base. Et dans, plus généralement, euh, dans le contexte électoral américain de passivité, très grande passivité électorale, la mobilisation de la base à des endroits stratégiques du pays, ça peut faire l'élection. C'est vrai dans tous les pays, bien sûr, mais c'est particulièrement vrai aux États-Unis à cause de l'importance de la distribution, répartition des électeurs, localisation des électeurs pour remporter certains, certains États. Euh, le rapport que Trump a avec cette base, c'est un, un rapport de, de fan club enthousiaste. Euh, Trump représente pour ces gens-là euh, le succès, la force, la vitalité, euh, un peu comme un animateur télé, véritablement, hein, quelqu'un qui, qui, euh, qui envoie un geyser, une énergie, qui mobilise les gens, donc il euh, y a vraiment un lien presque fusionnel avec cette, cette base-là. Et puis, euh, vous avez, mais là, je ne dirais pas que c'est la base électorale, euh, vous avez les électeurs républicains, entre guillemets, traditionnels, les hauts revenus, par exemple, euh, qui votent Trump parce que Trump, tout simplement, est le candidat du parti. Donc, pour eux, il n'y a pas d'enthousiasme pour Trump, mais simplement, c'est le candidat de leur parti. Donc, ils votent pour le candidat de leur parti. Le label partisan est quelque chose qui, qui compte énormément pour eux.